The bee colony is immortal. They can live forever. I me vois pas comme cinéaste militante dans ce sens que je le but de mon film est de provoquer des des actions ou des des sentiments de de culpabilité. Donc so, ça, ça reste une, une forme de l'art pour moi, une recherche dans, dans la forme, surtout que euh, provoquer ce cette, cette, euh, discours militant. Et pour moi aussi, cette crise de, écologique et cette crise euh, avec les, les insectes qui, qui, qui meurent, euh, ça, ça reste plutôt un sujet qui m'intéresse dans une manière euh, presque philosophique plutôt que pratique. Donc j'ai choisi ces, ces abeilles aussi que ils sont dans le cœur d'une relation euh, qui est beaucoup plus grande que que ces, ces abeilles qui sont utilisées pour le miel ou la pollinisation. Ça, ça, ça dit beaucoup plus que que cette relation avec les abeilles, ça, ça évoque aussi une manière de, de penser sur euh, le monde et, et la nature. Il y a un apiculteur dans le film qui a une, euh, fait un cercle sur un papier et il le met chaque nuit avec les abeilles parce qu'il croit que ça, ça leur aide dans leur euh, développement. Et à l'autre côté, il y a cet euh, apiculteur américain qui, qui a une, une grande euh, croix christianique et qui se voit vraiment comme le, le, le gardien de, des abeilles, le gardien de la nature. Et, euh, donc il y a deux, deux rapports très très différents, mais en même temps il y a aussi des, des similar similarités. Donc ça, ça c'était intéressant de, de rechercher ces deux euh, très très différents euh, manières de euh, worldview, ces c'est euh, de, de le monde gedurende enkele dagen verzamelen ze zich in een dikke tros op een boomtak Vanuit deze tussenstop beslissen ze gezamenlijk welke plaats geschikt is als nieuw onderkomen. Er is een kant dat kan bestaan in de heel kleine schaal van een ruwe, maar ook in de super grote schaal van de, le, de mondiale economie. Dus de abei zijn aan hetzelfde einde aan een heel wereld en een heel groot. Global. Les silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.